Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, créer le, le prototype d'une fonction, puis surtout à quoi ça sert. Donc là j'ai un premier programme, donc avec une fonction qui s'appelle max2, qui retourne le maximum de deux nombres passés euh, en paramètres, et donc euh, dans ma fonction main j'ai utilisation de euh, deux fois de, de cette fonction euh, max2. On fait un run pour vérifier que tout marche bien, donc voilà, j'obtiens bien mes, mes deux maximums alors maintenant on va faire l'hypothèse c'est j'ai envie d'organiser mon code autrement donc de non pas définir ma fonction max2 au début de mon. Donc, je fais je coupe je vais y arriver voilà donc je le coupe et euh, je vais définir ma fonction donc max2 juste en dessous donc on a notre fonction main et après euh, notre fonction max2 et là si je fais un run Patatra, ça marche plus parce que j'ai un problème de compilation. Alors le problème de compilation euh, il arrive ici donc euh, où euh, on nous dit que a priori euh, ce serait un, un, un type int pour max2 et euh, alors qu'on attend un type float donc ça va pas et ça fonctionne pas bien. Alors le souci vient du compilateur, que la première fois que le compilateur voit max2, c'est à ce moment-là, et il n'a pas encore vu la définition de max2. Donc il ne sait pas exactement ce que fait la fonction max2, et c'est pour ça qu'il y a une erreur d'interprétation. Ce serait, comme printf, une fonction de la bibliothèque standard. Ici, dans euh, l'entête stdio.h, on a les informations sur comment utiliser euh, printf. Donc nous, il va falloir qu'on rajoute les informations pour pouvoir utiliser max2, donc on va les ajouter avant euh, l'utilisation de, de la fonction euh, max2. Et pour plus qu'il y ait ce souci de compilation. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'on qu précise quel est le type de retour de la fonction max2. Donc c'est float max2, comme dans la définition. Et il va falloir qu'on précise qu'il y a deux paramètres. Donc le premier paramètre qui est de type float, et le deuxième paramètre qui est également de type float donc là vous remarquerez qu'on ne met pas d'identificateur de variable, hein. le but c'est de, de, voilà le but de, des paramètres pardon, identificateur de paramètres parce que le but c'est pas de redéfinir la fonction euh, max2, elle est déjà définie c'est juste de dire, voilà comment il faut utiliser euh, cette fonction là et là très important, on met un point et virgule pour finir, donc ça c'est une instruction spéciale qui ne fait rien si ce n'est indiquer qu'il va peut-être y avoir une fonction qui s'appelle max2, si on la rencontre il faudra lui donner deux paramètres, deux nombres à virgule, float et float, et elle donnera comme résultat un float. Avec ce prototype, donc on appelle ça un prototype, le compilateur, quand il va arriver sur cette instruction-là, qui va essayer de travailler dessus, il va pouvoir vérifier que cette fonction, cet appel-là est licite, qui correspond bien à ce qu'on nous a annoncé pour Max2. Et plus tard, en continuant sa compilation, quand il va arriver sur la définition de la fonction max2, donc quelles sont les instructions qui sont exécutées dans la fonction max2 et qu'est-ce qu'on retourne, on a bien quelque chose qui est toujours cohérent avec le prototype. Donc on fait un run pour vérifier que tout fonctionne bien, donc tout fonctionne à nouveau bien. Donc l'intérêt d'un prototype c'est quoi Ça va être de euh, préciser ce que fera une fonction même si on ne sait pas encore sa définition. Donc, non, en premier temps, on pourrait dire qu'on n'en a pas besoin. Il suffit de définir toutes nos fonctions avant qu'elles soient appelées. Effectivement, ça pourrait être une stratégie. Mais bon, très rapidement, on tombe dans des situations où c'est assez pénible. Et de toute manière, ce qu'on finit par faire, c'est qu'on finit par créer nos propres fichiers d'entête qui contiendront uniquement les prototypes et de mettre dans un fichier nos fonctions main, notre fonction main, excusez-moi, et dans un, autre, dans un autre fichier, on va pouvoir mettre nos fonctions max2 et toutes les autres fonctions qu'on va pouvoir... Euh, et finir donc voilà donc on a vu euh, ce qu'était un prototype comment l'utiliser et euh, comment l'écrire sur ce euh, bah, je vous dis merci et à bientôt au revoir